Ah c'est en train de tourner oh. Ouais. Élite. Euh... Donc aujourd'hui je vais faire des plans pour, euh, pour voir euh, si je peux mettre un... Attends, attends, attends. Je vais en faire des <rires> gens en fait, par rapport à vous, mais... Coupez-moi ça, coupez-moi ça. Une transition cochon. Bon. Je dirais que toi t'as envie que je te, que je te bute, c'est ça C'est ça t'as envie que je te pète, hein Ca petit coup je voulais être un peu Péter. Je vais prendre la caméra Ce sera plus facile pour filmer Ah c'est fini Ah, Cette caméra! Bon, je m'en pose. C'est bon, j'ai la caméra. Maintenant, on va pouvoir enlever ce trépied. Voilà. Désolé s'il n'y euh, a pas de mise au point. Mais je fais de mon mieux parce que là, je suis un homme en colère. Vous voyez ce téléphone-là? le focus! Voilà. Vous voyez ce téléphone là Je ne vous verrai plus Mais pète-toi Ce téléphone est. C'est invincible, mais c'est pas possible Tiens, voilà Regardez-moi ces rebonds bon, On va essayer de l'allumer. Pourquoi la caméra s'est arrêtée, je ne sais pas désolé. Mais en tout cas, il s'allume toujours et ce focus qui ne veut pas se mettre. C'est très amusant dit donc. Mais le téléphone s'allume toujours, c'est très énervant parce que c'est.. Je repositionne ce trépied, En gros, c'était juste un message pour vous dire, Stéphane résiste. Je crois que ce serait mieux que j'oriente en de ça. Pourquoi je fais pas les tests avant Je suis vraiment débile. Dites pas dans les commentaires que je suis débile parce que c'est débile de dire. Stéphane. il shield parce que ça sert à rien il n'y a aucune coque dessus donc ce téléphone en vrai est super on est après le 7 janvier en plus et j'ai toujours un voilà, peu preuve que j'aime bien qui est super hein. et donc euh, bah, si vous voulez procurer il y en a un casino je crois et puis euh, le killer je sais pas euh, et donc euh, franchement ce téléphone Achetez-en si jamais vous ne voulez pas euh, péter en un coup. Mais juste avant de vous péter, je voulais vous dire un truc. Donc il euh, y en a sûrement euh, qui n'ont pas vu euh, une de mes dernières vidéos qui, qui était une vidéo où je vous posais une question. Et donc euh, bah, je vais vous montrer ma caméra. Donc euh, je vais vous la montrer. Parce que vous êtes fidèles. Voilà ma caméra. Dire. Ah oui, mon logiciel de montage, il y a peut-être pas tout le monde qui va devant la description pour regarder, hein. et donc je voulais vous le dire, hein, à vous ceux qui ne lisent pas les descriptions parce que vous êtes trop des flemmards. Hein. Euh, mon logiciel de montage c'est Shotcut, j'ai Première Pro mais je l'utilise pas parce que j'y comprends rien, et oui